Je commence par lundi, la lune sera dans le taureau, votre quatrième maison, une journée qui sera consacrée généralement pour votre foyer. Des réparations à faire chez vous ou bien des conflits à résoudre pourraient occuper cette journée. Même si vous étiez physiquement au boulot, votre esprit pourrait être chez vous. Mais n'ayez pas de soucis car vous verrez les choses clairement et vous serez à l'écoute et vous ressentirez, euh, même pressentirez facilement ce que les autres ressentent. Ce qui va vous aider énormément durant cette journée. Mardi et mercredi, la lutte sera euh, dans les Gémeaux. Votre cinquième maison, c'est votre maison de plaisir, des loisirs, des amours et de la créativité. En plus, Vénus est toujours dans votre signe et votre gouverneur Uranus fait un beau trigone avec Jupiter. Donc attendez-vous à des moments chanceux et des rencontres passionnante. C'est le bon moment pour essayer quelque chose de nouvelle et différente et explorer de nouveaux territoires. Vous pourriez même prendre des risques et repousser les limites maintenant et vous sentir optimiste quant au succès de vos démarches. Des opportunités inattendues, vous serez au menu. La chance vous sourit et vous suit. Profitez-en. Jeudi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 Une femme en particulier aura une grande influence dans votre vie à venir. Samedi et dimanche pour le Québec et samedi PM, dimanche pour l'Europe. La lune sera dans le lion, votre septième maison. Vous pourriez sentir une certaine hésitation au niveau de l'expression de vos émotions, mais vous saurez intuitivement ce que vous devez faire dans certaines situations exigeant ce genre d'expression d'émotion vous pourriez aussi voir votre besoin de l'affection et de l'amour dans votre vie augmenter si vous étiez célibataire la lune faisant un trigone avec mars dans votre onzième maison euh, pourrait vous donner le courage